Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Chapitre 47, psaume chapitre 47, nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 47, nous lisons la parole du Seigneur. Vous tous, peuple, battez des mains, Poussez vers Dieu des cris de joie, Car l'Éternel, le Très-Haut, Rédoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez car notre Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu, au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Amen. Non, non, non, jamais ne passera La parole de Dieu jamais ne passera Non, non Ce qui va, c'est pas venez à Jésus qui vous donne sa vie Non, non, non, non, non. jamais ne passe. Que ton nom soit béni notre Père, que ton nom soit vraiment exalté, loué soit ton nom mon précieux Seigneur et sauveur. C'est avec des cantiques et des chants de louanges que nous venons vers toi encore ce soir pour te glorifier Seigneur. C'est vrai, comme nous l'avons chanté, ta parole ne pourra jamais changer. Nous nous accrochons à cette parole parce que c'est elle qui nous amènera certainement dans ta présence glorieuse, mon roi. Tu l'as donnée, Père Saint-Dieu, pour que nous puissions la posséder, la garder, Père Saint-Dieu, parce que qu'elle est agissante, Père Tout-Puissant et elle, elle est parfaitement parfaite, mon bien mes Père Dieu, pour nous amener à la perfection, mon Seigneur. Tu es vrai, mon bien mes Père. Merci vraiment de tout notre cœur encore à ton endroit pour la victoire et la vie que tu nous as encore démontré encore aujourd'hui, Père Dieu, au travers des chants que nous chantons parce que c'est parce que nous sommes vivants que nous nous pouvons aujourd'hui te chanter, mon bénéfice Père Saint-Dieu, te glorifier, t'adorer, t'exalter Seigneur. Merci pour la liberté que tu nous as donnée en Christ, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la joie, merci pour tout le bienfait que tu nous as apporté encore, mon sauveur. Nous sommes vraiment des bienheureux, Père Saint-Dieu, d'être en Christ notre Seigneur. Loué soit ton nom pour ta bonté, ton amour et ta grâce, Père. Merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire, merci pour ce que tu feras, Père Saint-Dieu, car nos lendemains sont entre tes mains, Seigneur. Là, nous sommes vraiment rassurés et aussi au repos, Seigneur. Béni soit l'éternel, notre Dieu. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont réellement aussi en connexion dans chaque endroit où ils sont, Seigneur, qu'ils soient aussi bénis. Oh Père, tu vis -en encore davantage, mon roi. Tu nous soutiens, tu es notre force, mon béni, mon Père, oh Dieu. Tu nous libères encore, Père Saint-Dieu, de l'oppression de l'ennemi, Seigneur, et tu nous donnes encore la force du buffle, Père. Sois béni et glorifié. Nous te remercions, car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni, qu'il vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Nous remercions de tout notre cœur, notre Seigneur, pour tous les bienfaits qui ne cesse de pouvoir réellement aussi manifester à notre endroit. Nous nous souvenons toujours de ces bontés qui ne peuvent pas être épuisées, comme la Bible dit, « Quand j'ai au Éternel, éternel, bonté me sert d'appui ». Il y a cet appui et il est un secours aussi qui ne manquera jamais au temps de notre détresse. Nous nous accrocherons à lui et nous nous tiendrons toujours dans sa présence, qui nous accorde cette de grâce de pouvoir nous tenir dans sa présence, afin que ces bénédictions, que son Esprit Saint prenne encore davantage de l'ampleur dans chacun de nous, pour que réellement nous puissions le servir de tout notre cœur comme il le désire. Et il a dit, voici donc le vrai adorateur, adorant Dieu en esprit donc, et en vérité. C'est à cela que nous soupirons, c'est à cela que nous tendons tous les jours de notre vie, que nous soyons vraiment de ceux-là que Dieu désire et cherche, qui veulent aussi obtenir, de ceux-là qui de tout leur cœur sont vraiment comme un parfum de bonheur devant lui et qui les servent effectivement continuellement, qui nous donne cette possibilité dans notre marche de tous les jours pour que nous puissions trouver des temps et des moments ainsi, afin qu'ils soient réellement aussi servi dans le plus profond de notre âme et que notre pensée aussi soit consacrée à Dieu. Ce n'est pas compliqué ni difficile pour que nos pensées soient tournées vers le Seigneur. Parce qu'il nous a donné les armes qu'il faut. Nous le remercions vraiment parce qu'il pourvoit, il donne effectivement aussi ce qui est nécessaire. Comme notre précieux frère l'a prié tout à l'heure, effectivement, il nous a donné de revêtir. Et cela est vrai parce que Dieu ne peut pas nous laisser en fait nus, mais il nous accorde toujours ce qui est nécessaire en fait que nous soyons trouvés vêtus et non pas nus. Parce que c'est celui qui pourvoit effectivement aussi aux vêtements qu'il faut, effectivement. Parce que nous ne savons pas comment nous habiller. Parce que quand l'homme a chuté, il a cherché à s'habiller. Il s'est fabriqué de feuilles, ainsi de suite, pensant qu'il cachait donc sa nudité. Dieu a vu qu'il ne savait pas s'habiller. Et Dieu est venu, effectivement, pour l'habiller de la bonne manière, en fait que sa nudité ne soit pas vue. Il sait ce qu'il fait. Et nous devons simplement lui être reconnaissant et savoir lui être soumis. C'est un bonheur extraordinaire de lui être vraiment soumis. C'est là le combat que nous avons certainement quand nous voulons vraiment nous soumettre à lui, à cette oppression qui vient. Le désir profond, ce que nous soyons vraiment ses esclaves. C'est vraiment un désir profond que le Seigneur prenne davantage le contrôle de la vie de tout un chacun de nous pour que réellement nous lui donnons ce qui lui est réellement aussi agréable à lui. C'est vrai que même dans le gêne, il dit « est-ce là le gêne auquel je prends plaisir ?» Il aime prendre plaisir dans les choses qu'il veut comme cela doit se faire. Même pour gêner, on ne peut pas gêner n'importe comment. Il veille dans tous les domaines parce qu'on ne peut pas lui offrir les choses selon notre désir. Comme vous avez remarqué que quand Caïn s'est avancé vers Dieu, il a voulu lui offrir, il a voulu lui offrir ce qu'il pensait de bon. Mais ce n'est pas ça ce que Dieu voulait en fait. Dieu voulait quelque chose qui lui voulait et qu'il ne pouvait jamais venir à l'esprit de l'homme pour dire que ça, Dieu agréerait cela. Non, c'est sa condition. Et Abel a compris que c'était pas de fleurs, c'était pas la beauté que Dieu voulait, c'était le sang. Et ça, aucun homme ne peut pas accepter de pouvoir voir le sang. Mais Dieu, oui, il dit, quand je verrai le sang, alors je passerai une Nous sommes appelés à pouvoir connaître ces, ces Très-Hauts que nous servons et que nous désirons. Peu importe les faiblesses dans notre corps physique qu'on peut avoir. Et tout ce que nous savons, ce que même si cela est ainsi, nous avons tellement une puissance et une grâce au-delà de ce que nous pouvons ressentir c'est ce que Christ notre Seigneur a fait pour nous nous sommes donc passés de la mort à la vie donc nous réalisons qu'effectivement que c'est quelque chose qui est tellement si important que nous puissions comprendre cela, être passés de la mort à la vie c'est à dire qu'effectivement que étant des hommes tels que nous sommes que nous marchions, nous sommes déjà passés de la mort à la vie et c'est pour ça que nous, nous devons nous comprendre effectivement ce que le bonheur que ça produit de ce que Dieu nous a fait comprendre effectivement sa pensée, sa parole. Comme il a dit effectivement dans les livres des Éphésiens au chapitre 2, de vous qui étiez morts par vos offenses. » Vous remarquez comment Dieu place les choses, effectivement, pour que nous soyons fortifiés dans notre marche avec lui, dans notre foi, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. Il nous l'avait déjà dit, effectivement, il, il, il dit, mais vous aurez des tribulations, mais ne craignez point. « Prenez courage car j'ai vaincu le monde. » Donc nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu veut que nous, nos yeux soient toujours fixés sur lui. Vous vous souvenez comme la Bible le fait savoir effectivement dans le livre des Hébreux, en rapport avec Moïse, il dit « Ayant donc le regard fixé sur l'invisible. » Il a préféré accepter à prendre l'opprobre de ce frère-là que de pouvoir jouir d'un moment pour la, les biens avec autour de Pharaon et tout ceci. Me regardant l'invisible, il a compris qu'effectivement ce qu'il en est. Donc effectivement que nous devons avoir ce regard que Dieu attend de tout un chacun de nous, pas regarder ce que nous pouvons arriver à pouvoir saisir effectivement avec le regard naturel mais Dieu veut que nous puissions avoir ce regard spirituel à regarder sur l'invisible et c'est cela qui nous donne effectivement aussi la force, effectivement mais aussi le courage dans notre marche de tous les jours. C'est ainsi que nous pourrons avoir la victoire dans tout ce que nous pouvons entreprendre. Peu importe ce que l'ennemi peut dresser au devant de nous, mais aussi longtemps que nous tiendrons. Il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que nous servons. Donc, je sers ta parole dans mon cœur. C'est là l'arme principale que Dieu t'a donnée. Il n'y a pas une autre arme que Dieu t'a donnée. Et c'est cette arme-là qui peut mettre la défaite à Satan. Il n'y a pas autre chose que... Parce que tu, tu peux gêner sans la parole, ça ne sert à rien. Amen. Satan sait que c'est divin. Mais il a peur d'une chose. C'est que toi, tu deviens une parole. Amen. Quand tu la serres dans ton cœur, elle est là-dedans. Dieu ne peut pas regarder quelqu'un d'autre. Parce que son amour et ses regards sont tournés sur toi. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Quelque chose sur lequel il tient. Et, et cette chose-là est tellement si importante. Parce que c'est par sa parole qu'il a créé toute chose. Alors toi, tu tiens cela. Alors Dieu veille sur toi. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour euh, tout le bienfait qui ne cesse de pouvoir. Vous savez, quand l'enfant est né, c'est hier avant-hier, je pense, hier, vous mercredi. mercredi, c'était avant-hier, mardi, J'arrivais donc, je, je me stationnais là et puis je regardais sur le, le parking et, et je voyais un jeune homme qui venait et, et ce jeune homme c'était euh, le fils de notre sœur Marie Chantal et je crois que son nom... Euh, Joachim. <rire> je regardais Joachim, j'ai dit « Seigneur, ce n'est pas possible ». J'ai vu un géant devant moi, mais c'est vrai, vous l'avez déjà remarqué j'ai vu un géant. J'ai dit Seigneur, à quel moment? Parce que ces enfants si petits, on les a vus ici, et c'est maintenant que je lève. Mais je dis mais mon Dieu, mais ils ont tellement si grandi. Mais vous n'avez pas remarqué comment ils grandissaient? C'est-à-dire que nous on était là ensemble, mais le travail se faisait. Aujourd'hui Joachim est géant. J'ai dit Seigneur, à quel moment c'est passé? Mais en fait le travail se faisait. C'est comme cela que la parole de Dieu fait son travail. Dans tout un chacun de celui qui le reçoit. Si Joachim ne mangeait pas la nourriture que sa maman lui donnait, effectivement, vous ne le verrez pas comme ça. C'est l'effet que sa maman prend soin, il donne la nourriture, et la boisson à boire, effectivement, et l'enfant, c'est ça, mais il prend soin pour la maladie, tout ça, tout ça, et Joachim ne se rend pas compte. Mais en fait, lui-même ne en tête pas compte. Mais aujourd'hui, c'est quand toi, tu le regardes, mais mon Dieu, mais cet enfant a grandi. J'ai vu aussi ici, c'est Keren. Je crois que quand il est venu ici avancer, je pense que c'était l'autre jour. Vinci, il des, je regardais, et me dit Mais mon Dieu, on a maintenant des demoiselles. Oui. Je C'est pas possible, Seigneur, qu'on puisse. Vous voyez, seulement parfois, il y a des flashs comme ça. Je dis Mais mon Dieu, mais on ne se rend pas compte. On les voit toujours des bébés. Mais ils ont grandi maintenant. On les voit comme des demoiselles maintenant. Ça, c'est une grâce que Dieu, notre Seigneur, est en train de pouvoir faire. S'il est fait, aujourd'hui, quand vous regardez, effectivement, aussi, dans la salle, c'est vrai que, quand ils étaient bébés, c'était toujours là. Mais quand ils s'assiedent, maintenant, on voit des grandes personnes. On a le des mais qui sont, en fait, c'est tous eux, maintenant, qui sont tentés de remplir la salle. C'est extraordinaire de voir que c'est Dieu, s'il peut faire cela avec les enfants, dans notre spirituel aussi. Dieu est en train de le faire. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Non. À l'intérieur, il se passe des choses. Et les démons ne peuvent plus tenir, effectivement. Ils réalisent qu'effectivement, que cette personne, avec ce qu'il reçoit, non. Mon frère et ma soeur, regardez-vous très bien. Vous ne voyez pas tellement très bien, mais vous n'êtes plus comme vous étiez auparavant. Certainement, il y a un changement dans le cœur, dans les jeunes sœurs, dans les jeunes frères, effectivement. Il y a beaucoup de changements que Dieu est en train de pouvoir manifester pour que réellement nous puissions atteindre. Parce que, il ne parle pas en l'air. Il ne sème pas sa semence en l'air. Il veille effectivement cela. Et c'est ainsi que nous pouvons réaliser aussi dans l'écriture, rapidement, dans les livres de Matthieu que nous avons lu avec vous au, au chapitre 25, ici. Matthieu 24, pardon, nous, nous y l'avons nous, nous lu, nous relisons encore cette écriture, où il nous dit, verset 24 car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est là que nous remercions Dieu parce que nous allons prier. Tendre père et précieux soba. Ce soir encore, nous voulons te dire merci pour ton amour et ta bonté à notre endroit et la grâce et le privilège que nous avons, fait de pouvoir réellement réaliser le travail que tu réalises parmi nous, Père, dans chacun de nous. Oh, Père, tu buissons au travers des enfants parce que les choses naturelles, tu préfères les choses spirituelles et surnaturelles. Nous te disons merci, Père. Parce que nos yeux ne voient pas souvent, mais quand tu nous accordes la grâce de pouvoir avoir les yeux qui s'ouvrent, Père, nous pouvons réaliser que tu travailles d'une manière particulière. Ma soeur a été changée, mon frère a été changé. Il ne peut peut-être pas réaliser cela perturbissant, mais au fur et à mesure que les temps passe, il voit qu'il y a des changements dans sa vie, sans sans explication, mais parce que tu fais des choses, Père. Quand nos cœurs sont ouverts à toi, tu le fais, Seigneur. Oh, tu es notre Dieu. Béni soit ton Seigneur, Père. Garde-nous encore ce soir, quand nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Asseyez-vous. Alors, nous pouvons regarder. Mon frère, mon Mais je crois... Oh, il me dit. si on peut peut-être ouvrir un tout petit peu, parce qu'ici, il fait un peu beaucoup plus chaud, maintenant, ici, où moi, je me trouve ici. Si on peut peut-être ouvrir et tourner un peu les ventilateurs un peu plus. Ou oh, frère, je Prends quelque chose, mets-le peut-être là Alors, voyons que comme nous l'avons eu à pouvoir le lire, je pense que c'était mardi effectivement aussi, le Seigneur nous, nous a conduits à pouvoir, nous puissions arriver à pouvoir comprendre effectivement que nous ne luttons pas charnellement, notre lutte n'est pas charnelle. Et puis notre compréhension n'est pas une compréhension charnelle. Comme il est dit dans les livres des Éphésiens au chapitre 6, nous l'avons commencé à pouvoir le lire effectivement, Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Ça, c'est quelque chose qui doit être permanent, effectivement, dans notre esprit. Parce que ce qui lui influence, effectivement, les uns comme les autres, agir, effectivement, d'une manière aussi euh, conduite à l'endroit de tout un chacun, ce n'est pas l'homme lui-même, en fait. C'est parce que l'homme est conditionné par quelque chose qui a eu à pouvoir dominer sous lui. Vous remarquez très bien, effectivement, que... Si l'homme est dans une condition où il comprend les choses effectivement d'une manière spirituelle, effectivement, et qu'il a eu à pouvoir expérimenter effectivement cette séparation entre la chair et l'esprit, comme nous l'avons eu à pouvoir euh, l'entendre aussi, euh, je crois que c'était mardi, il nous a été dit effectivement qu'effectivement que le Seigneur a insisté sur un point qu'il faut absolument naître de nouveau sans nouvelle naissance il était impossible de pouvoir arriver à pouvoir avoir accès aux choses spirituelles il était impossible d'avoir accès aux choses surnaturelles ce qui veut dire qu'effectivement que l'amour est spirituel l'amour fait effectivement mais ben oui bien sûr ce n'est pas tout n'est pas charnel effectivement c'est quelque chose qui est à l'intérieur et que tu ne peux pas toucher qui peut m'expliquer qu'il a déjà touché l'amour jamais mais en fait vous l'excentez vous l'exprimez, effectivement, vous ne le touchez pas. Donc, comme l'Écriture le fait savoir, effectivement, comme nous l'avons eu à dire, pour que nous puissions avoir accès aux choses spirituelles. Or, les choses qui sont spirituelles, qui sont précieuses, effectivement, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Oh, Dieu est esprit, en fait. Pour y avoir accès, effectivement, il faut que nous puissions être aussi dans la même dimension. C'est comme cela que quand nous sommes spirituels, effectivement, nous sommes détachés de la cho des choses, effectivement, qui sont qui sont donc en rapport avec les choses aussi euh, charnelles, effectivement. C'est comme ça que nous disons effectivement, qu'il nous est nécessaire de pouvoir, arriver va pouvoir comprendre et savoir comment faire la différence entre la chose qui est manifestée par quelqu'un qui est faux, mais malgré tout, il est loin, et que la chose qui vient réellement des dieux, effectivement, qui a réellement ou qui continue à voir utiliser effectivement, la personne. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est là, donc, toutes ces choses-là, effectivement, ça nous amène à pouvoir entrer dans le domaine spirituel. Parce que si nous sommes nés de nouveau, alors il y a un discernement que nous avons. Parce que, regardez très bien, est ce que la Bible nous fait comprendre, parce que c'est une chose qui, qui est tout à fait vraie, véritable, quand on est dans la chair, on a plus la compréhension de pouvoir ressentir les choses qui sont charnelles. Ah ben oui, parce qu'on est étranger aux choses spirituelles. Or, c'est dans les domaines spirituels, effectivement, que Satan travaille. Et la Bible dit, effectivement, aussi, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sens, mais contre les esprits. Je crois que Ephésiens, chapitre 6, effectivement, il est dit ici. Éphésiens, il est dit, effectivement, aussi, c'est cela que... voilà. Alors, il est dit ici, « Au reste, frères, « Fortifiez-vous dans le Seigneur, verset, verset 10, pardon, dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. » Donc vous voyez que pour qu'on tienne contre le ruse du diable, effectivement, il faut qu'on puisse réellement y les armes, pas les armes charnelles, mais ce sont les armes de Dieu. Est-ce que vous comprenez Alors regardez très bien ici, dit -il, Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes des de, principes de, de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc tout ce que vous pouvez arriver à pouvoir, mon précieux frère, euh, euh, soit prend un peu un, un, un essuie là-bas dans mon bureau là-bas là là Donc tout ce que vous pouvez avoir pendant quand on parle de faux, effectivement que toutes ces choses là, c'est dans un autre domaine. Vous allez comprendre effectivement tout à l'heure, effectivement aussi. Donc, il nous est donc nécessaire pour que nous puissions combattre, que nous puissions avoir les armes que Dieu nous donne. C'est un c'est un, un tissu que je vais pas, les, pas les à la terre. Non, non, non, non, non. Un essuie, un essuie. Ah oui, merci. Donc, donc donc nous comprenons qu'effectivement, qu on doit avoir les armes qu'il faut pour que nous puissions arriver. Parce que remarquez très bien comment est-ce que l'écriture nous le fait savoir encore, effectivement, plus bas. Il dit, c'est pourquoi, verset 13, je pense, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Pas les... Quand on parle des armes de Dieu, ce sont des armes spirituelles. C'est pourquoi tu ne peux pas, toi, répondre par l'insulte de quelqu'un qui t'a insulté. Parce que ça, c'est pas l'arme de Dieu. Est-ce que vous comprenez Ça, ce sont, merci mon précieux frère à moi, que Dieu te bénisse. Ça, ce sont les armes charnelles. Quelqu'un qui t'insulte, tu veux aussi l'insulter. Quelqu'un qui t'a fait du mal, effectivement, tu cherches aussi à lui remettre aussi le mal. Ça, ce ne sont pas les armes de Dieu. Non, ce que toi, tu utilises là, ce sont les armes du diable. Ce qui veut dire qu'effectivement, que sans te rendre compte, tu es dans la même dimension que la personne. Est-ce que vous comprenez Donc, comment veux-tu arriver à voir comprendre effectivement que celui-là est un faux Parce que toi-même, tu es dans la même condition. Donc tous le les deux aveuglés. C'est pour ça que c'est un combat, mon frère, de rester ferme, comme nous l'avons entendu, effectivement, de garder la parole de la persévérance. Ça t'aide, toi, ça t'ouvre les yeux, ça te permet que tu puisses voir comment maintenant combattre, effectivement, et surtout avoir les déçus sur l'ennemi. Ça, c'est absolument important. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné une clé à nous montrer. Je enfin, dis, dis, dis, dis, mais non, dis mais dis, non, dis non, non, non. Il dit, écoutez, viens, vous, vous devez être différent. Vous vous souvenez Il avait dit qu'il vous a été dit. Aimez ton prochain, mais aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Aïssez votre ennemi. vous connaissez, non Dans Matthieu chapitre 5, verset 45, regardez très bien votre vie, regardez bien. Matthieu euh, 5, je crois que c'est cela, oui. Matthieu 5, 5,5. Ah ouais, d'accord. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 43, il dit. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'était bien écrit. Il a été dit. Donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. N'est-ce pas Mais moi je vous dis, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Là c'est une arme puissante que toi tu as. Ce n'est plus une arme charnelle, non messieurs ah oui, oui, oui, non monsieur, hey pour, hey, non, non, non, non, je, me, je, me, je me donne une arme spéciale. Parce que toi maintenant, tu n'es plus quelqu'un, non, non, tu tu es quelqu'un qui tend à la perfection. Donc parce que tu dois être parfait. Et quand tu es parfait, tu ne même ne peux même pas avoir quelque chose qui a à faire avec l'impression perfection en toi, dans tes dans ta pensée. Non, tout ce qui doit être en toi, c'est toujours avec la perfection. C'est pour ça qu'il dit, mais... Et écoutez bien, il dit que tu dis, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Parce que ton ennemi à toi, lui, ne peut pas t'aimer. C'est impossible. Mais ton arme à toi de pouvoir l'aimer va les désassonner parce qu'il ne saura même pas trouver comment pouvoir faire. Il te déteste, toi, tu l'aimes. Il t'insulte, toi, tu ne réponds pas au mal. Tu es toujours. Mais c'est vrai, mon frère, et ma sœur. Ça, c'est l'arme que Dieu donne à ses propres fils et filles. Et quand on est un fils de Dieu, on y tient. C'est pour ça, mais les élus seraient séduits si cela était possible. Parce qu'il y a quelque chose que toi, tu possèdes, que Dieu t'a donné. L'arme que Dieu dit n'est pas la même chose que l'adversaire. Non, c'est pourquoi il ne peut pas, peut pas te faire descendre. Il ne te vaincra jamais. Parce qu'il ne pourra même pas utiliser, parce que ce que tu as est plus puissant. Est-ce que vous comprenez Maintenant, écoutez encore, dites, dites, dites, dites, dites, pour que nous pour, pour, pour puissions bien comprendre, il dit ceci. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, écoutez bien, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors là, c'est puissant. Ah oui, oui, oui, ça c'est puissant. Quelqu'un qui me maudit, qui pense du mal de toi, et toi tu pries pour lui, qu'il soit béni. Alléluia qu'il soit béni, protège mon frère et ma soeur. C'est une puissance. Amen. Les démons trembleront devant toi, bien sûr, monsieur. Parce que la force du démon, c'est le péché dont les manques la parole de Dieu. Amen. Aussi longtemps que tu te tiens, effectivement, toujours là. Amen. Moi, je ne peux pas me dire, moi, je bénirai. Amen. Toi, tu me détestes, Alléluia. tu me détestes, moi, je t'aimerai. Mon frère et ma soeur, les démons vont fuir. Amen. Oui, monsieur, oui, madame. Ne jouez pas les jeux de l'ennemi, parce qu'il est même contre les ruses du diable. Il va utiliser quelqu'un pour t'insulter, pour te détester. Même un frère plus proche de toi, il va le faire, il va l'utiliser. Dieu veut que tu comprennes qui tu es toi. Parce qu'il dit, mais c'est trahirot, c'est vrai, il traite, c'est Mais toi, tu dois être en dehors de cela. En tant qu'élu, tu ne peux pas haïr. Tu ne peux pas trahir quelqu'un, même s'il si t'a fait du mal. Non, monsieur, Ça ne peut pas être en toi. Tu ne peux pas être un traître. Non. Ça, c'est la nature de l'adversaire. Jamais de Dieu. Vous avez remarqué comment il a toujours été marchant avec ses disciples. Il n'a jamais à faire un geste de toi, toi, Judas. Il savait très bien. Il savait très bien ce qu'il était effectivement. Mais regardez son comportement. Il n'a jamais haï, il n'a jamais repoussé. Il a donné tout ce qu'il fallait. Il les aimait. Il dit, tous effectivement. Et puis il a prié et dit, mais j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Je n'ai fait que ce que tu m'as dit de faire. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Voyez-vous, cette nature que Dieu vous a donnée. C'est pour que vous puissiez avoir la victoire que jamais Satan ne peut vous donner à la défaite. Parce qu'un fils de Dieu, un élu, il peut avoir des difficultés. Il peut passer par des belles épreuves. Sachez une chose que Dieu les garde toujours. L'épreuve ne pourra jamais les submerger. Jamais. Parce qu'il a quelque chose qui les fera monter de l'épreuve, mon frère. Ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu préciez le de tout votre cœur, aimez-le, ne faites jamais des compromis en, en quoi que ce soit. Mon frère et ma soeur, un fils de Dieu ne fait pas des compromis, parce que c'est sa nature d'être toujours vrai, mon frère. Que Dieu te bénisse, ma soeur, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il nous enseigne, effectivement, pour que notre nature soit vraiment manifestée, qu'on comprenne qu que ce n'est pas nous qui combattons. Est-ce que vous comprenez Il y a quelque chose au-dedans de nous qui combat. Et, et puis, il faut que nous comprenions que celui-là, on ne pourra jamais le vaincre. Il n'y a aucun ange, il n'y a aucun archange, il n'y a aucun démon. Vous comprenez Quand, quand l'apôtre Paul regarde de loin... Il se projette effectivement, regardez très bien, nous pourrons revenir ici encore pour lire dans Matthieu chapitre 5. Hein, regardez d'abord dans Romains chapitre 8, comment cet homme de Dieu projette les choses et, et nous montre effectivement aussi la position que toi et moi en tant que fils de Dieu, où, où nous avons effectivement ici. Il nous dit, il nous dit ici, je pense que, euh, c'est cela oui, okay. voilà, il dit, alors il dit au verset, <rire> Merci. Donc, Romains chapitre 8. Vous, vous, vous permettez que je dise un peu plus loin. Hein? Écoutez bien ce qu'il nous dit. Nous savons, du reste, que toute chose concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette écriture, vous la connaissez, non Vous comprenez, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez cela Quand on nous dit que toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que toi, en tant que fils et fille de Dieu, vous suivez Né de Dieu, il est impossible que tu n'aimes pas le Seigneur. Est-ce que vous comprenez Parce que quand tu es né de Dieu, tu as quand même la nature de Dieu au-dedans de toi. Donc ce qui veut dire que tu es un élu. Ah ben oui, un fils de Dieu, c'est un élu. Tout ce, mais c'est la vérité, frère. Mais regardez bien. Il dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il, il, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils en fait que son fils fut le entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédicés, ils a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que vous suivez Amen. Et puis il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous que, Vous voyez comment il place la chose Donc, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Un ange, un archange. Non. Un démon Frère, ça veut dire que personne ne peut arriver à pouvoir nous mettre par terre. Est-ce que vous comprenez oh, Regardez, il continue. Regardez, il continue. Il dit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Donc ce n'est pas pour les démons. Vous comprenez cela Il dit, mais écoutez bien. Mais comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses On dit bien toutes choses avec lui. Nous continuons. Qui accusera les élus donc vous voyez depuis qu'il a commencé dès qu'il parler non? c'est des élus il dit qui accusera les élus de Dieu? Amen. qui peut se tenir effectivement accuser un élu? est-ce que vous d'abord est-ce que vous comprenez la question qu'il a posée pour que vous puissiez comprendre il a posé mais qui accusera les élus de Dieu? parce qu'ils sont élus de Dieu s'ils sont élus, ils sont déjà justifiés parce que d'abord, qui est ce qui justifie C'est Dieu, mais tu vas accuser auprès de qui Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas accuser un élu auprès de qui Parce que c'est un élu effectivement, mais Satan parce que vous savez frères et sœurs, Satan ne sait pas qui est élu. Non messieurs, mais bien sûr que non mon frère. Il ne sait pas qui est élu et qui ne l'est pas. Non, parce qu'il n'a pas la révélation. C'est pour ça que <rire> il va à tout voir à tout le monde effectivement. Ainsi, dessus effectivement il va. Oui, bien sûr, parce qu'il n'a pas, la, il peut pas savoir qui est qui effectivement. Mais il sent effectivement que là, c'est un, c'est un béton puissant. Donc, tu t'approches à celui-là. C'est dit. On a essayé, on a essayé, on a essayé, frère et sœur. Il essayera toujours parce qu'il est un incrédule, mon frère. Il dit, mais oui, peut-être que je vais l'avoir à ce côté-là. Dieu dit, essaye. Que Dieu te bénisse. Il dit, peut-être que je vais l'avoir à ce côté-là. Dieu dit, vas-y seulement. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez des gens, mon frère. Non, nous aimons Dieu, mon frère. Quand Dieu est terminé, il sûr de toi, mon frère. Oui, oui, oui, oui. Quand Dieu est terminé, il sûr de toi. Malgré tes faiblesses, il te connaît, mon frère. Oui, madame. Oui, monsieur, oui. C'est vrai, frère. Et Satan vient dire, c'est comme si Dieu était ignorant. Il savait. Alléluia. Dieu lui a dit, mais d'où viens-tu Il est poussé un peu. Ah, j'aime Jésus. Il est beau, mon frère. Oui. Il dit, mais d'où viens-tu Il dit, mais ne pas couvrir la terre, effectivement. Alors Dieu lui dit, mais as-tu remarqué Oui, c'est ce que Dieu dit de toi aussi, mon frère et ma soeur. C'est pour ça que se faire malgré les combats, malgré la séduction, malgré tout ce que vous avez dans le monde, frère. n'abandonnez pas la position de Dieu pour des saletés. Et puis il répond à Dieu et dit mais est-ce d'une manière désintéressée que Job te sait? Dieu ne pouvait pas que Dieu te Dieu ne pouvait pas exposer un homme comme ça sans savoir ce qui était cet homme. Non. Parce qu'il connaît la colère. Il connaît la haine de Satan. Alléluia. Amen. Dieu savait. Il dit, ce job-là, je connais qui il est. Et ce qu'il a en toi, tu ne pourras jamais les battre. Par terre. Oui, monsieur. Il savait très bien. Mais il a voulu montrer à Satan il Et Satan dit, il m'a mais ne l'as-tu pas béni? C'est vrai que quand toi, tu aimes Dieu. Dieu te béni. C'est normal. Hein? Oui. Et puis il dit, mais touche à tout ce qu'il a. <rire> et oui, c'est vrai parce que l'homme charnel s'accroche à des choses matérielles qu'il a en fait. Tout ce qu'il a, enfants, tout ceci. C'est pour ça que le Seigneur donne aussi une arme. Il dit Celui qui aime son fils, sa fille, son mari, sa femme, ses enfants, son père et sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Parce que tu es la proie à Satan en fait. On va agiter ton enfant comme ça. Il dit Ah, tu sais pas, on tu a sais dit, ah, tu vois, est, mais c'est vrai. Je n'ai été formé pour que tu aies un caractère. On agite comme ça, il n'y a pas de problème. S'il est en ordre avec Dieu, tout ira bien. Bien sûr. Moi je tiens. Vous savez, frère c'est ça. C'est pour ça, vous ne faites pas de complices, ça ne vous sert à rien. Vous tuez vous-même, vous tuez vos enfants. Non. Quand, quand, parce que les diables, c'est pour ça que la porte, la porte parle de ruse du mal des diable. Il est bleu, il est rusé. Et vous, c'est vrai, frère, il est malin, malin, malin, mais vraiment mauvais. Il connaît la sensibilité de l'homme. Hein? Il a dit, touche, touche, touche à tout ce qui lui appartient. Frère, cet homme ici, le matin, il se levait. Il priait pour ses enfants qui n'aiment pas ses propres enfants. Il priait de tout son cœur. Il dit, Seigneur, il dit à mon fils ou à ma fille, à pécher Seigneur, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne. Cet homme aimait ses enfants. Le diable sait. Il connaît votre faiblesse. Il le sait très bien. <rire> Mais il va vous attaquer par là Mais c'est là que Dieu veut que vous soyez fort Dans cette oui bien sûr Que vous lui montrez que là ici Tu peux passer même avec un train Je ne bougerai pas Si ce n'est ce que Jésus veut que je fasse C'est la vérité Frère Quand tu donnes tout ce que tu as à Jésus notre Seigneur à Dieu ton Dieu à toi Dieu le garde et le retémène Toi tu peux rien garder C'est sûr et certain. Alors, c'est comme ça que Job, Dieu a dit, je te le permets. Vous imaginez, j'ai toujours dit, c'était hier ou avant-hier, je parlais, je ne sais pas moi, à qui pendant. Oui, je parlais avec ma soeur Rebecca, que je avec elle ici, je pense suis. Et alors, j'ai donné un exemple, j'ai dit, mais J'ai dit, dit, dit, mais j'ai dit, quand je regarde Job, j'ai dit non, c'est extraordinaire. Parce que, je l'ai déjà dit aussi ici. Frère, nous, c'est parce que nous ne nous, nous, nous mettons pas dans la position de cette personne. Et je vous informe aussi que Job ne savait pas le combat qui s'est passé. Ce qui était décidé pour lui dans les cieux. Il subissait là. Donc c'était en fait pas naturel mais spirituel. Là où les choses qu'il vivait, c'était là. Donc Dieu et Satan se mettaient pour le cas de Job. Et lui ne savait rien, le pauvre. Ils vivaient comme toi et moi, ils ne voyaient que des frères, ensemble comme ça. Et ils passaient par des moments tellement difficiles. Ils ne se rendaient pas compte, effectivement. Alors que parce que c'était parce que Dieu a voulu rendre témoignage de lui pour démontrer que là, dedans, tu touches un élu de Dieu, tu ne pourras jamais l'abattre. Frère, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Non, il a témoigné, lui, qu'un élu, tu peux pousser, tu peux pousser, tu peux pousser. Tellement qu'il aime. C'est pour ça, frère, quand vous n'aimez pas, vous vous, vous contentez de. Ah, c'est surtout dans cette génération ici. Permettez-moi, vous vous en Vous êtes tellement concentré sur la beauté. Mais c'est votre chair. Ça ne vaut rien. Il suffit que. Les, les, les, les, attends, une maladie de la peau. La beauté que tu as là. Moi, je suis joli. Moi, je gonfle comme quand on me gonfle là. Que la baladière passe. C'est comme une aiguille. Hein, T'es gonflé mal à fond. Maintenant, tout ce que tu voulais. Est-ce que vous me comprenez, non Parce que cette chair que vous avez ici, dans laquelle vous mettez votre Ceci pour détruire les autres, hein? c'est celle-là qui va vous détruire. Faites un tour un peu à l'hôpital. Dans les endroits où vous entendez, faites moi vous dit, mais monsieur, quand vous entrez, ça doit vous comprendrez, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci de m'avoir gardé être dans ta maison à toi. Vous comprendrez. Non, frère, est lui qui, est, qui doit être en vous est plus important. Parce que c'est celui-là, non, que, parce que parfois vous dites, non, c'est que Dieu nous aide à ce que vous puissiez comprendre. Revenons à Job, regardez bien. Et Satan dit, si tu prends, tu touches à ce qu'il ce qu a, c'est bien, c'est maison, c'est quoi, tout ce qu'il a, effectivement, parce que c'était un homme riche. Ah oui, Job n'était pas pauvre, hein. non, Job était riche. Ah oui c'est toujours eu à pouvoir dire, il y a des gens qui sont vraiment, qui se, qui, qui se prennent effectivement, quand ils sont un peu, ils sont riches, ils vont habiter dans un endroit. on ne peut pas se passer c'est l'autre, les quartiers, les pauvres, non <rire> J'ai dit, oui, mais c'est dans tout le pays comme ça. Et il suffit que vous soyez quelque part et, et vous avez une promotion dans, un, dans une société, où vous devenez peut-être directeur général. Et vous commencez à toucher des sommes meublantes. Vous allez déménager dans les quartiers où vous étiez pour trouver un endroit bien agréable là, parce que vous n'êtes plus de même de la même classe sociale. Vous avez ça, c'est aussi dans la tête, la classe sociale. Et là dedans, vous avez fabriqué des niveaux vous-même où vous vous mettez effectivement. Moi, je préfère être avec ceux qui sont dans le bas échelon. Ils n'ont pas de problème. Parce que si tu es dans la classe sociale, tu vas toujours chercher à pouvoir que les gens te voient toujours. Tu fais des efforts pour eux, toujours. Tu vas changer des vêtements. toujours. Moi, il n'y a pas de problème. Et comment on appelle ça? Kling Winkel, ça passe. Mais toi, tu auras honte que ta voiture, on la voit, Kling Winkel. Moi, je n'ai pas de problème. C'est Dieu nous a dit, eh ben, frère, c'est vrai, frère, nous sommes libres en Christ. Eh bien oui. Et si c'est honte pour vous, moi vous trouverez ma voiture devant Kling Winkel. Pour faire... Mais oui, bien sûr, mais je vous l'ai dit. Si j'ai le ah. temps, je vous l'ai dit, je vais là. Je... Et puis je suis bien heureux parce que j'ai dit, classe sociale, il va acheter un costume de 4000. Merci, ma soeur Bambino, que Dieu te bénisse. Qui te bénisse richement. Elle connaît pourquoi elle sourit. Les classes sociales, ils achètent des costumes de 4000. Moi, bon. <rire> Euh, et quand on passe quelque part, effectivement, hein, on trouve dans les royaumes, parce qu'ils ont porté, parce qu'ils ne veulent pas que ceux qui sont dans la classe sociale voient qu'il a porté ce même costume deux, trois fois, quatre fois, ça va montrer qu'il a diminué de classes. Dit, eh, quand il a porté une, deux fois, on l'a vu, c'est comme quand vous vous portez les robes de mariage, non Enfin, je veux dire, les jours quand, quand elle s'est mariée, vous avez cette belle robe-là, grosse, là, bien, c'est joli, vous entrez, vous aussi comme. Non, non, non, Quand ce mariage passe, ouais, hein, maintenant que notre soeur, euh, je ne sais pas qu'est-ce que je peux donner, moi, pas de là. Et notre se marie encore. Elle va, on va dire, je entendre. Ah, je vais aller m'acheter, mais je demande, mais. mais quand même, l'autre mariage, tu n'as porté qu'une seule fois. Ouais. Oh, ça on l'a déjà vu. On ne peut pas. C'est comme ça que vous êtes, non on l'a vu déjà, on a vu, ah, vous comprenez donc, ces gens la classe sociale, hein? ça on a vu, ça m'a dit, oh, alors moi c'est moi qui l'attends là, c'est moi. La costume de 4000 là, puisqu'on l'a vu une fois chez lui, il veut déposer ce King Queen, que moi je prends. Moi on peut le voir tout le temps, il n'y a pas de problème. il <rire> n'y ouais, a pas de problème que je le porte. Oui bien sûr mon frère, est-ce Est que vous comprenez C'est Dieu qui nous veut dire, et moi je vais avoir honte, c'était un costume de coûte 4000, moi je l'ai eu pour un héros. Alors moi, c'est Le tissu n'a pas changé, il est toujours le même tissu. C'est le raisonnement. Et pas cela, mon frère et ma soeur. Bon, je n'ai pas dit que vous pouvez pas acheter. Hein. Quand vous avez de moyens, vous pouvez aussi acheter un bon vêtement. Ça, pas... Mais c'est que nous comprenons qu'effectivement, on ne doit pas focaliser. Je n'ai pas dit, n'allez pas acheter de beaux vêtements. Achetez. Quand il y a de mariage, mariez-vous Eh bien, je dis... Je dis Mariez-vous bien, c'est du marché. habillez-vous, il n'y a pas de problème. c'est pas un problème. Vous pouvez trouver, ne restez pas pour que ça parle tout à l'heure chez Non, parfois il y a des, bons, des vêtements qui ne sont pas beaux chez Allez-y, achetez dans le magasin. Ceci. Nous voulons, nous sommes des enfants de Dieu. Soyons propres, mais nous devons être sages. Il ne faut pas faire quand même l'économie de 10 000 euros pour aller acheter une robe de 50 000. Vous comprenez ce que je veux dire Ça ne sert à rien. acheter une... Bon, bah bref, bah, bah, bah. Alors nous revenons à Job, vous permettez Amen. Alors là, les diables a dit, mais je veux arriver. me dit, mais si tu te permets tout ça. Et vous avez envie de commencer effectivement aussi. Tous les troupeaux de Job. Mais c'est quand même tellement extraordinaire. J'ai dit, Seigneur Jésus, regardez très bien ça, frère, ça. L'homme Job, ignorant de tout, il était assis. Regardez comment cela s'est passé. Job chapitre 1. Regardez d'abord comment cela s'est passé. Pourquoi nous puissions comprendre la position que nous avons dans les choses qui concernent Dieu, effectivement. Alors, nous pouvons comprendre Job au chapitre 1. Voilà, vous y êtes, nous y sommes, nous y sommes. Job chapitre 1. Regardez comment les événements se sont donc suivis. Il dit, verset 6, « Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de Dieu. L'éternel dit à Satan, d'où viens-tu Et Satan répondit à l'éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit et craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'éternel, est-ce de manière désintéressée que Job te craint Craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé Lui, sa maison, vous entendez Et tout ce qui est à lui Parce que aussi longtemps que vous aimez Dieu, il protège les vôtres. C'est pour ça, ne faites pas des compromis. Oui, oui, dit très bien. Et puis il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Il dit bien, je suis sûr. On n'a pas dit que Jésus a des doutes. Il dit, je suis sûr qu'il t'est maudit en face. C'est comme ça que Satan dit. Alors, il était dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te les livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'éternel. Mais avec beaucoup de joie. Maintenant, regardez bien. Écoutez bien. Un jour, que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager. Vous entendez Qui dit, le bœuf labourait et les ânes paissaient à côté d'eux. Vous entendez « Des sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés. » C'est pour ça que parfois on se pose la question Seigneur, moi je me donne à toi, je t'essaie. »« Mais pourquoi tous ces combats, pourquoi les affaires que je fais, on prend Et vous suivez, frère et sœur. On est en train de voir par vous posez des questions. Aussi longtemps que tu es droit dans ce que tu fais, reste tranquille. Ce n'est pas facile, mais reste tranquille. Dieu est en train de pouvoir faire son œuvre. C'est une preuve que tu passes. Regardez bien. Alors il dit... Ils ont pas serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle, dont les serviteurs. Écoutez bien, il parlait encore, donc il n'avait pas achevé. Le même jour, hein, Vous me suivez? Il parlait encore lorsque un autre vin est dit Le feu de Dieu est tombé du ciel et embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc, avec donc, que le premier vient commencer à vous parler. Après même qu'il n'a pas dit, le deuxième vient. Vous suivez Et puis maintenant, il dit, mais il parlait encore lorsqu'un autre vin a dit, des cadéens formés en trois bandes se sont j'étais sous les chameaux, les ont enlevés, ils ont passé par les serviteurs. ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vin a dit, tes fils et tes filles. Manger et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Et a frappé contre les quatre coins de la maison. Et s'est écroulé sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Vous vous rendez compte En une journée. Non, écoutez bien frère. Le premier commence. Donc c'est dire Les troupeaux. Donc tout, tout, tout ce qui était à Job. Et là, le saumon c'est quoi tout, bon les animaux ça va. Les essais, ça va. Mais les saumons, c'était les dernier qu'on lui a réservés. Frère et sœurs, tu en as dix, tu en perds un, tu dis, Seigneur merci. Mais que tu entends qu'effectivement, oh non, non, non, non, ça c'est dur. Que toute ta postérité en une journée, frère, ils sont tous passés. C'est pas, c'est écrit, hein. Tout ce que, donc toute ta vie entière, donc tout ce que dit mon Seigneur, même quand je vais me reposer, je vais partir aller en pays, c'est ma postérité. Parce que c'est comme ça que nous sommes. Est-ce que vous comprenez Mais on t'a dit que toi tu es vivant, tout ce que, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et paf Tous tes animaux, tout tes biens, en une journée, sûr et certain, tu vas maudire Dieu. Il a dit, non, ce n'est pas possible. J'ai quand même, je sais, ces Dieu. Je dors par terre. Je prie. Je supporte tout le mal. Vous comprenez, frère Ça, vous allez faire sortir de votre bouche. Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait aux hommes J'ai quand même prié Dieu. Je me suis quand même donné Dieu. Effectivement, dit, mais quand même, bon, un hein, peut-être, mais quand même dix. Mais non, il mais la, la, la, n'y a plus rien comme, donc, tous les brebis, c'est de la nourriture à toi aussi. Donc tout ce que tu as, et encore les comble encore, c'est que seul, seul sur qui tu épouses, ma tête dit au moins, oh mais ma femme va me consoler. Et puis tu dis encore, mais tu, as, tu restes encore ferme à ces dieux-là. Écoutez bien. Maudit Dieu, mais non, tu n'as plus, plus, plus rien. Mon frère et ma soeur, réfléchissez, mon frère. Réfléchissez. On nous dit bien que les élus seraient séduits si cela était possible. Ce n'est pas une phrase. Non, mon frère. C'est une réalité. On doit savoir ce que cela veut dire. Okay. Tu dois comprendre, ma soeur. Parce que les murmures, c'est tout le temps. Ça ne va pas, ça ne va pas. On te dit qu'en Christ, ça va toujours. <rires> tu es toujours, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. C'est normal que tu n'avances pas. C'est normal que tu ne changes, ça ne change pas. Ça ne va pas, tu dis à Satan, oui, ça ne va pas, parce que, non, parce que tu dis maintenant, continue à faire, c'est sûr. Mais Dieu était dit, mais faut-il prends courage. Nos yeux, regardez très bien, on a levé à Job ce qu'un homme a de plus cher dans sa vie. Et non seulement, Satan ne s'est pas arrêté là, parce qu'effectivement, quand il a frappé comme ça, il a dit, c'est sûr, il est méchant mon frère. Ne soyez pas amis avec des démons frères. Soyez pas mieux. Avec... Le monde ne peut pas vous aimer. Il vous n'aura jamais rien de bon. Il vous met simplement dans la tête des, des, des, des choses, dans l'heure effectivement. Surtout vous jeunes filles, jeunes C'est par là. Parce que vous savez que dans les scènes d'Église, on a parlé aussi des jeunes. Oui, parce que vous dites, ah, océan", parce que vous, dites, ah vous êtes des vieux, mais vous deviendrez aussi des vieux et des vieilles. D'ailleurs, regardez-vous regardez-vous regardez, regardez bien vous, vous, vous, regardez, vous regardez les vieilles regardez-vous jeunes hein. ah parce que moi je suis svelte, j'ai le ventre plat c'est ça que vous êtes non ça change hein parce qu'il y en a des autres maintenant qui portent des vêtements qu'on voit ventre plat ah les vieilles ont des ventres gonflés mais vous deviendrez aussi vieux. d'ailleurs regardez dans votre âge qui avance maintenant vos ventres commencent à prendre volume. Et il y en a qui s'écartent, pour respirer. Mm. Alléluia, mais il y a quelque chose qui est là pour retenir le ventre. Frère, laisse ton ventre libre. On sait qu'il est gonflé, il est gros. Laisse-le libre. Respire bien, tu vas avoir le problème avec des entrailles là-dedans. Tu vois la soeur là qui commence à transpirer. Il dit Ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas Oh frère, ça va. Il dit Mais c'est moi qui n'est pas bien. Mais parce qu'elle est à l'intérieur là, lui font s'est avec un appareil là-dedans. Vous vous tuez pour rien. C'est comme ça qu'on avance. Donc si on comprend cela, on comprend que ceci, c'est ne rien. Nous devons simplement avancer de la manière qu'il faut. pour que... alors, alors, alors, alors, alors, vous me permettez Amen. Alors le diable, effectivement, il a frappé, il a frappé. C'est comme ça, frère, que vous devez savoir ce que vous êtes, qui vous êtes. Il ne faut pas vous intéresser, celui-là, parce que déjà quand quelqu'un, il est au-delà, vous connaissez, c'est comme ça, vous devez savoir comment est la nature de quelqu'un. On a frappé, Jean. C'est sûr, humainement parlant, j'aime Dieu. Si Dieu n'avait pas confiance dans ces jobs-là, que Job n'avait rien, Dieu n'allait pas permettre ça. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Dieu fait, c'est pour ça que des hommes de Dieu, effectivement, de véritables, ils sont passés par le fouet. véritable que vous ne pouvez pas, c'est la vérité, cela, frère. Ils ont été tellement, ils ont pleuré, ils ont sué, ils ont traîné, parce que Dieu les a traînés, il avait maintenant travaillé, effectivement. C'est pour ça que vous voyez parfois, vous insultez, vous critiquez, ils savent que vous le faites. Mais ils vous remettent pas cela parce qu'ils sont passés par là. Dieu a tellement drillé, effectivement, que quelque chose, l'humain de l'humain, ça devient difficile. Nous avons à faire, non pas à ma soeur ni à mon frère, comme adversaire. Frères et sœurs, ne regardez jamais, jamais votre frère ou votre soeur comme étant votre ennemi. Je voudrais entendre vraiment. Je voudrais que cela rentre dans chacun de vous. Mais pour que ça rentre, il faut que tu sois un fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez Amen. Alors, maintenant, je vais continuer parce que je vais vous tenir un petit peu. Parce que nous allons prier pour. Alors regardez une chose. Le diable voit, il dit, j'ai touché à tout ce qui était vraiment cher à lui qu'il voit, parce qu'il dit, qu dit, mais quand j'ai fait confiance, tout va aller très bien. Non, parce que le diable me dit, mais Seigneur, de toi Dieu permet, tu vas voir. Alors, quand il permet, effectivement, comme il l'a permis à Job, il a pris tout ce bien. C'est ce que toi et moi nous faisons dans notre vie. Nous nous battons dans les travail, dans ceci, pour engager, pour avoir de l'argent. Et vous rencontrez tout ce que tu mets de côté, effectivement, parfait, c'est comme un trou. Vous me suivez tu as dit, mais je travaille, Seigneur, parce que je vais mettre ça pour mes enfants. Non, voilà, non, voilà, non. bouffe quelque chose qui arrive. Animés. Comment ça se fait d'avoir bouffe tu rentres, Tu retrouves à zéro. <rire> Bref, bon. Alors, Job, on a tout pris bien, maison, tout ce qui est maison, tout ça. Et puis, les enfants. Et cet homme, on s'attendait à ce qu'ils disent Non, non, non, non, non. Je n'ai jamais rien fait de mal. Quand vous lisez Job, dans le chapitre 27, il dit, de tous ceux par lesquels je passe, il dit, mon cœur ici, il ne me condamne à rien que j'aurais fait dans le passé, ou même dans ceci. Le... Il dit, mon cœur est dans, est dans la paix. Il dit, mon innocence même s'éprouve prouve soi-même. Est-ce que vous comprenez Vous pouvez lire Job verset, c'est la maison. Alors regardez très bien il me dit. Non, alors maintenant, on a tout pris, mais maintenant, Satan regarde, il dit, cet homme, Job, la Bible dit. Job en cela, il n'a absolument rien attribué de mal. À qui ça À Dieu, mon frère. Qu'est-ce que Job a dit L'éternel a donné. Cette parole est devenue historique. Dans ta, dans ta souffrance à toi. Non, écoutez-moi bien, frère et ça. Dans ta souffrance, tu arrives à avoir encore du respect à l'endroit de ces dieux que tu te disais qu'il va me défendre. Alléluia. Il va me défendre. Jamais ce ne va arriver. Mais il a permis que cela arrive. Tu sais qu'il a la puissance de stopper, ça n'arrive pas. Mais il a permis, il dit, en une journée. Dieu, moi qui te sers. Tu n'as pas eu la colère contre Dieu. Ça nous rappelle qui Marthe et Marie. Lazare, leur frère, ils ont envoyé. L'ami de pas envoyé Jésus qui vienne pour prier pour le grand frère Lazare, pour qu'il puisse ne pas mourir vite qu parce qu'il est malade. Et Jésus, Seigneur, n'est même pas venu, n'a même pas répondu. Ah oui, quand est-ce qu'il est venu Quand Lazare est mort. Quand Lazare, et soeur, frères et sœurs, ne soyez pas distraits. S'il vous plaît, vous serez distraits chez vous à la maison. C'est important pour que cela, en fait, que vos caractères, que vous pensez que c'est bon là, soient changés. Que vous soyez doux, parce que ça ne vous sert à rien. voire vouloir donner l'impression d'être tellement doux. Ça, On n'a pas besoin de la dureté. On a besoin de la douceur de la personne. On voit que c'est un fils de Dieu. Parce que par ceci que vous entendez, vous savez reconnaître maintenant qui est un fils de Dieu, qui ne l'est pas. Même si c'est dit frère. Est-ce que vous comprenez Parce qu'il produit. On reconnaît l'arbre par ceci. Ses... Est-ce que vous comprenez cela Alors c'est nécessaire, frère. Alors, regardez. Donc Job a dit une chose. L'éternel notre Dieu. Et avec toutes ces douleurs qu'il avait dans son cœur, et comme aussi Marthe et Marie, malgré que leur frère était mort pendant quatre jours, Jésus, notre Seigneur, n'est même pas venu. Même pas envoyé un ambassadeur. Il est venu quand, frère, vous vous dites, ah, j'aime Jésus. Vous ne connaissez pas ce Jésus. <rire> Être un fils de Dieu, ce n'est pas ce que vous... C'est ce okay, ici, il me fait du bien, alors je fais du bien. Moi, bon, je fais du bien. Non, mon frère, il peut donner quelque chose. Vous savez, frère et soeur, non, je ne peux pas aller jusque-là. ce que vous allez dire, c'est quand même... Mais c'est quand même extraordinaire. bref, il dit, quand, quand, il, quand il, le Seigneur est venu, après quatre jours, déjà Lazare, pourri, sans espérance, sans, sans possibilité de rien du tout. Non, vous comprenez cela. Et puis, parce que, là, ils avaient préparé pour le Seigneur. Ils l'ont servi, Marie était là, donc ils l'ont servi, ils l'ont reçu de tout leur cœur avec... Vous connaissez, non il dit, mais c'est lui qu'on a reçu, même que nous avons nourri. On le connaît, on l'envoie, le messager, etc. Mais nous avons même préparé pour toi. Notre frère que nous aimons, que tu aimes tant qui t'aime aussi, il est malade. Viens. Il dit, mais il devait venir. Mais il n'est pas venu. C'est pour ça que vous vous commandez, Dieu fait ceci. Vous connaissez, non Mais Dieu, le Seigneur, n'est même pas venu. Et quand il est venu, comme vous l'entendez, effectivement, quatre jours après, donc, frère est mort et pourri, décomposé. Marthe, quand il a entendu qu'il est, il vient. Et qu'il a un chemin tel venir, effectivement. Il n'a pas dit, bon, je ne vais rien faire, effectivement. Non, non, non, monsieur. Elle a couru. Elle a couru. Alléluia. Elle aimait toujours c'est Jésus. Malgré qu'il n'était pas venu. Ça, c'est un élu, monsieur. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, monsieur. Oui, madame. Il Et toujours avec respect. Parce que le Seigneur veut voir qui tu es au-dedans de toi. Il va te prouver, te plainte la montre que tu n'aimes pas Dieu, mon frère. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ça... Frère, ça doit aller. Ma soeur, ça doit aller. Avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On doit démontrer que nous l'avons. Et Jésus est suffisant pour moi. Merci. Alléluia. Il dit, Seigneur, il dit, Maître... Rabbi, si tu étais ici Alléluia Mon frère, ne serait pas alléluia Ne serait pas mort Mais maintenant, mère oh, oh, oh, oh, oh. Je sais une chose C'est que tu demanderas à Dieu Dieu te la condamnera. Frère, il faut aimer Dieu, mon frère Jésus ne veut jamais arrêter à faire Non Jamais arrêter à un élu sait, bien sûr bien sûr c'est pour ça frère les élus seraient séduits si cela était possible un élu n'est pas aussi charnel que tous les autres en fait un élu est différent c'est pour ça que Job disait l'éternel notre Dieu il a donné Alléluia. Amen. Et puis il répète Il a donné et il a repris. Mais qui sont ces nous Sois béni Vous comprenez, frère? C'est même dans le moment le plus difficile, un élu ne peut jamais abandonner la foi en Dieu. Maintenant, examinez-vous, frère, parce que à ceci si tout, il y a quelque chose qui montre que vous l'êtes. Oui, ma soeur. Et Dieu te bénisse. Ah. Il dit, je vous l'ai dit. Il vous, a, il vous a été dit. Tu aimeras ton prochain, mais tu haïras ton ennemi. Revenons, chapitre non Revenons, regardons cela. Puis nous prions, puis je vais vous donner ce qu'est. Nous allons prier.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 pas contre-cœur, mais faites du bien. Mais vraiment du bien, écoutez bien, à ceux qui vous... Vous entendez cela Faites du bien. Vous savez, c'est une puissance, mon frère. Arrivez à faire du bien à celui qui, dont tu sais qu'il te déteste vraiment. Et tu lui fais du bien. Et la Bible dit, et c'est le Seigneur qui dit, Et priez pour ceux qui vous maltraitent, et qui vous... Maintenant, écoutez, très bien. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc, il nous montre, effectivement, cet état des choses. <rire> si vous êtes donc fils de celui qui dit notre Père qui est aux cieux, c'est que ça que ce sera la nature que vous avez, en fait. Votre nature, c'est de pouvoir toujours aimer. Jam... Même si la personne vous déteste, même s'il va parler du mal de vous, même s'il va vous crier. Parce que, vous savez, quand les démons rentrent dans la langue de la bouche de quelqu'un et qu'il veut vraiment vous détruire, il va dire des choses que tu n'as même jamais pensé à pouvoir faire parce qu'il veut te faire vraiment du mal. Pour que quand tu entends, tu réagisses, que tu puisses aussi arriver. Non, mais toi. Parle simplement du bien de la personne. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que Dieu place dans un élu. Parce que les diables viendra avec cette personne pour pouvoir la désarçonner. Mais la nature de Dieu, l'amour de Dieu à l'endroit de la personne, fera que cette personne-là, si elle est de Dieu et qu'elle a été séduite par l'ennemi, vous comprenez cela? Alors, la nature qui est au fond là, avec la lumière que toi tu as manifestée, fera en fait que la chose s'enlève et qu'il peut dire, mais oh Seigneur, pardon. Mais s'il n'est pas des dieux, il est faux, il fuira Sur un certain nous continuons à regarder très bien. fait enfin, que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Maintenant, il nous montre quelque chose de merveilleux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous m'entendez Vous m'entendez Oh, parce que nous, nous venons de Bacata, tata et on est seulement... Oui, parce que c'est souvent comme ça, on s'entend très bien parce qu'on vient du même village. Alléluia, nous sommes frères en Christ. Mais non, nous ne sommes pas frères en Christ. Tu es frère en Christ simplement avec ceux qui viennent de ta propre région, de ton propre village, de ton propre... Bien sûr, c'est cela, effectivement. Alors, alors comment peux-tu me dire que tu es frère en Christ Tu ne l'es pas. Parce que tu les aimes, parce qu'il y a quelque chose qui vous lie, effectivement aussi, charnellement évidemment, parce qu'il y a un lien charnel. Nous parlons surtout la même langue. Alors, Si vous aimez ceux qui vous aiment, vous entendez Quelle récompense méritez-vous Le publicain aussi n'agisse-t-il pas de même Dans ce monde ici où vous êtes, vous voyez non les Flamands aiment les Flamands. C'est vrai. Les Flamands n'aiment pas les Wallons. Parce qu'ils disent que les Wallons ne sont pas des Flamands, ils viennent de la France. Mais quand tu es Flamand, on t'aime. C'est sûr. C'est exactement. Et que ce soit aussi dans tous les le pays, en Afrique et partout où vous allez, effectivement, si, si vous venez de, je sais pas moi, quelle province, j'en sais rien, mais de province en province, vous vous aimez. Mais l'autre province, on ne s'aime pas. Parce que ça ne passe pas. C'est cela que nous comprenons que aussi longtemps que nous restons dans cet amour chanel, filéo, comme on le dit, on ne pourra jamais accomplir la volonté de Dieu. On ne peut pas être un fils de Dieu. Dans la nature chanel, on n'est pas des fils de Dieu. Mais c'est quand on est dans la nature spirituelle. Qu'on est fils de Dieu parce qu'on est né de Dieu. Notre nature a beaucoup changé. On n'a plus rien à voir avec la nature charnelle. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, effectivement, et si vous connaissez effectivement aussi ma position en rapport avec beaucoup de choses, effectivement, bon, parce qu'il n'y a rien à voir. Mais bref, je reviens. Regardez d'abord, quand vous entendez. Vous me permettez encore une petite minute. Le jour de la Pentecôte. Ils venaient de différents endroits, de différents peuples. Tout tous que de chacun venait de se compter. n'avaient pas la pas de d'Arabes, et tout ça. Mais quand ils ont reçu la parole de Dieu, ils ont expérimenté la nouvelle naissance. Vous vous souvenez Amen. Quand ils se sont regardés, vous avez remarqué La Bible dit qu'il n'était qu'un seul cas. Une même âme. Alors où se trouvait le mot Où se trouvaient l'arabe les, les, les, les, tout ça Il n'y en avait pas. C'était de fils et de filles de Dieu. La nature de l'élection s'est manifestée et il y avait cet amour, mais un amour sincère. On n'attendait pas que je vais donner quelque chose à, à, à Anne-Laure, effectivement, pour qu'Anne-Laure m'aime. Non, j'aime Anne-Laure parce que je l'aime, parce qu'Anne-Laure est à moi. Donc je vais voir sa joie. Et, et c'est même pas, mais je l'ai fait pour elle, alors que dans son cœur aussi, elle m'aime. Elle vient, mais elle dire, dit, mais je vais faire ça pour lui parce que je l'aime beaucoup. Est-ce que vous comprenez, cet amour-là, aujourd'hui, c'est perdu c'est dans Matthieu qu'on a lu, non L'amour du plus grand nombre, c'est... Mais parmi les élus, il ne peut pas se refroidir. Ça va en augmentant, oui, parce que l'amour, c'est dans les élus, frère. Christ est dans les élus, mon frère. Et cela... Enfin, je termine par là, puis nous prions. Il dit, il dit, il dit, mais si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même vous comprenez donc les, les fils de l'ennemi aussi de, de Satan de, vous savez cela non ils font aussi la même chose ils sont aussi dans l'horloge ils font la même chose effectivement il dit mais dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est donc vous voyez maintenant il n'y a que l'élection il n'y a qu'un élu qui peut devenir parfait. Alors, quand tu es devenu parfait, dans cette perfection, il n'y a rien d'imparfait. Bon, est-ce que je me suis fait bien comprendre <rire> Quand quelque chose est parfait, est-ce que vous pouvez voir que cette même chose-là, elle là un côté parfait, l'autre côté est imparfait Non, hein? parce qu'on dit parfait, la chose est parfaite. C'est-à-dire ton amour est c'est-à-dire que tu peux pas non, un amour qui est un amour charnel pour dire ben, toi tu dis que je suis. Non, parce que quand tu es vraiment parfait, quand la chose est parfaite il n'y a pas l'imperfection dedans. C'est ce que Dieu veut de toi en fait. Ce que Dieu attend de nous effectivement. Alors, alors que Dieu te bénisse. Alors vous comprendrez qu'effectivement que quand il nous dit parce que tous les arbres portent les mêmes feuilles ils sont verts. Alors il dit mais ne pas à l'arbre mais regarde maintenant son fruit." C'est à son fruit que tu reconnais si c'est vraiment un orangé vraiment. ou pas. Amen. Donc quand on est un fils de Dieu, oh. on ne va pas te supplier d'aimer quelqu'un. Même le païen qui est dans la rue, tu ne peux pas le dire, mais il... non, non, non, non. non. S'il est dans la rue et qu'il souffre, il, il, il, est, il se comprend, tu auras pitié la personne, tu auras mal effectivement, mais tu ne vas pas détester la personne parce qu'en toi, il n'y a pas cette nature-là de haine. Mais il y a combien plus forte raison si nous sommes des frères et des sœurs Amen. en Christ. Amen. Et nous sommes dans la même église, dans le même rassemblement, Amen. écoutant Amen. la parole de Dieu, l'amour va bouillon encore davantage. Est-ce que vous comprenez que Dieu vous bénisse? Les nous Tendre Père et précieux Sopa. Je voudrais te dire merci pour la grâce que tu nous accordes encore davantage. Merci. Pour ton amour, que tu nous témoignes, Père, pour que nous puissions voir, être vraiment instruits, enfin qu'on voie comment l'élection se manifeste encore davantage parmi nous, dans notre vie, bien-aimé, Père saint bien dieu et, et que réellement que tu témoignes de ce que toi, tu as déjà arrivé à pouvoir accomplir parfaitement, Père. Nous nous tenons devant ton trône de grâce pour te dire merci. Merci, mon roi, tu nous as vraiment montré. Dans ta parole à toi, comment tous ceux qui sont vraiment des élus, qui les sont, de Père Saint-Dieu, leur vie, leur façon d'être, mon Père Saint-Dieu, sont témoins que réellement qu ils le sont, mon Père oh dieu Nous te disons merci, au roi, nous te glorifions encore davantage. La confiance en toi ne refroidira jamais, mon Père Saint-Dieu, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les épreuves, mon Père Saint-Dieu. Nous te disons merci pour et ta bonté Seigneur. Nous voyons combien les diables se déchaînent. Nous voyons combien Satan cherche à pouvoir détruire davantage le roi. Mais il veut aveugler Père saint Dieu. Et dans le brouillard, Père Tibisson, il est en train de pouvoir frapper à gauche et à droite. Mais c'est vrai, ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui sont charnels, Père saint Dieu ne peuvent pas tenir longtemps. Mais tu celui dis dans ta parole à toi, que, puisque tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Je te garderai aussi à de la tentation. Oh, cette parole des vies, Seigneur. Cette parole que nous sentons, que nous aimons sans être. Obligé, mon bénévole Père Saint-Dieu, que nous éprouvons beaucoup d'amour pour toi, mon bénévole Père Saint-Dieu, beaucoup de joie pour la garder. C'est elle qui nous gardera, mon bénévole Père Saint-Dieu. C'est elle qui nous perfectionnera aussi davantage, mon bénévole Père Saint-Dieu. Elle a la puissance de transformation, mon roi. C'est l'arme véritable, mon bénévole Seigneur. Oh, qui peut changer mon cœur, mon bénévole Père Saint-Dieu? Qui peut changer ma nature, mon bénévole Père Saint-Dieu? qui peut libérer les captifs, mon bénémoine Père Témissant. Ce n'est pas un homme qui peut le faire, mais c'est Jésus le Christ, mon roi, qui a vaincu seul. Père Dieu. Tu as dépouillé les dominations, mon béni, mon Père Vous tu as livré vraiment au spectacle, mon béni, mon Père dieu Aucun, aucun esprit ne peut résister, mon béni, mon Père Témissant. Devant toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui dit et la chose arrive, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. C'est qui ordonne et aussi il existe, mon Père. Je te remercie, je te loue de tout mon cœur mon roi, garde ses enfants, garde ton peuple mon bénémoine, Père Dieu, et c'est là que nous prions mon bénémoine, Père, qu'ils soient vraiment protégé. Gardé par toi et soutenu par ta main Seigneur, tu es véritable mon roi, oh merci pour ta bonté, merci pour ton amour Seigneur, donne-nous vraiment l'amour, que l'amour puisse triompher mon bénémoine, Père Saint-Dieu, et c'est comme cela que tu l'as dit Père Saint-Dieu, c'est la vérité Père au Dieu, c'est l'amour, Père qui entrera. L'amour entrera. Jamais la haine, Père Saint-Dieu. Jamais l'hypocrisie, mon béni, mais Père Jamais les choses mauvaises, mon béni, mais Père Dieu. Mais l'amour parfait, l'amour divin, l'amour de Dieu, mon béni, Père Timissant. Celle qui assis encore davantage, mon roi. Je te loue de tout mon cœur, mon roi. Oh, ton amour incomparable, mon béni, Père patibissant. Ton amour véritable, mon béni, Père patibissant, est parfait. Je t'aime, mon Jésus, mon roi et mon sauveur. Mon âme te loue et te glorifie encore pour tes bienfaits, Seigneur. Oh, que pourrons-nous désirer encore dans ce monde, mon roi? Ce n'est pas de l'argent que je cherche, mon bénémoine Père, tu me sens. Ce ne pas les biens matériels de ce monde que je désire, mon bénévole Père, sans Dieu. C'est toi, Père, sans Dieu. Garde tous ceux que tu m'as donné, mon bénémoine, Père, sans Dieu. Je t'en supplie, protège-les, mon bénévole Père, sans Dieu. Ils trouve grâce devant ta face, mon bénévole Père, sans Dieu. Tu es le roi. Tu es le maître, béni Père. Tu es le plus beau cadeau que nous avons reçu du ciel, mon roi. Les dons gratuits de Dieu, c'est toi, mon Jésus, mon roi. Sois béni encore, mon bénévole Père. Garde mes jeunes frères et sœurs ton peuple à toi qui te désirent personne dans leur vie, dans leur marche, Père Dieu, auquel l'ennemi voulait faire croire qu'ils ne sont pas de toi. Satan voulait leur faire croire qu'ils sont du diable. Mais toi, tu veux qu'ils puissent comprendre qu'effectivement, qu'ils sont à toi, que la nature qu'ils ont, ce n'est pas leur nature, mon béni, mais Père Saint Dieu, mais tu es venu, personne pour nous donner cette victoire dans notre vie, Seigneur. Aide-nous, afin que nous voyons comme toi tu veux, que nous voyons, enfin que nous marchions comme toi tu veux, que nous puissions marcher, Seigneur. Pardonne-nous encore aujourd'hui. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes compassions, ton amour divin. Ta grâce est incomparable. Nous venez mettre ta Dieu. Tu es Dieu. Merci, Père. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, nous n'aimons que toi. Nous ne désirons que toi, Père. Merci. Tu es roi et tu es parfait, Seigneur. Garde ton peuple, soutiens et protège le Père. Nous te remercions, nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci, merci Père, merci. Alors que nous, nous sommes là et nous avons la grâce de pouvoir avoir notre Seigneur Jésus-Christ et sa présence aussi. Nous avons notre précieux frère Christian et notre sœur Elisabeth et notre jeune enfant bon, aussi si, Marie-Élise. Qui ces dimanche, vont partir prendre l'avion tôt pour pouvoir partir en Afrique. Ils partiront en Kinshasa, au Congo. Ils vont rester pendant quelques jours et ils vont nous revenir, Dieu voulant, vers le 10 novembre. Dit, je pense que c'est cela, je pense que cela, oui. Nous voulons prier que Dieu les garde. Il va beaucoup nous manquer. Nous prions pour lui que les seigneurs les gardent, les qu le Seigneur les garde, les protège, qu'il nous le ramène aussi vite, qu'il le soutienne, qu'il le fortifie encore davantage, qu'il fasse réussir ce qu'il va là-bas, pour que, moi que le Seigneur l'entoure, les garde tous, contre les dangers, contre les maladies, contre toutes ces choses-là, qu vraiment qu'il les tienne par sa main. Nous allons prier. Tendre Père et Précieux Soba, nous te remercions pour notre précieux frère Christian. C'est une grâce, c'est un don aussi que tu nous as donné, Père. Nous prions pour lui, il va partir. ce dimanche pour le Congo, que tu le gardes, Père, que tu le protèges, mon roi. Il est précieux pour nous, Père, et que tu le pas par ta main Seigneur et que ton ange à toi veille sur lui pendant le séjour qu'il aura là-bas Père Saint-Dieu, qu'il puisse être un témoignage, un témoin de toi mon bénéfice, Père Saint-Dieu, nous prions pour uh, son épouse Père Saint-Dieu notre sœur Elisabeth aussi pour Marie, cet enfant qui t'aime Seigneur Jésus, qui chante pour ta gloire, qu'elle soit aussi uh, un témoignage là-bas où elle va passer que seuls les sentiments de Christ les animent partout, ils vont passer Seigneur oh Dieu, oh, Père, les saints témoignages de l'évangile la vie de Christ, Père son dieu que toi tu les as donné, bien -aimé, Père Saint-Dieu, et que partout où ils passeront, Père Saint-Dieu, voir les démarches de ton fils là-bas où il est, que tu puisses lui montrer ce qu'il doit faire. Et si cela est ta volonté, qu'il fasse ce qu'il doit être fait, Seigneur, que tu le protèges parce qu'il veut aussi, Père Saint-Dieu, s'en sortir dans ce qu'il doit faire. On ouvre les portes encore davantage, mon roi. Garde-les en bonne santé, mon bien -aimé, Père dieu Que tu les ramènes aussi, Père Saint-Dieu, par ta grâce. Nous voulons le revoir, et aussi en bonne santé avec ses enfants, Père dieu et les enfants qui vont aussi rester, ça. Oh, comme nous sommes là aussi, Père Dibissant, ils sont de la famille. Nous veillerons aussi que tu veilleras aussi sur Rébénémé, Père Saint Dieu. Nous te demandons cette grâce, mon roi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras. Et la joie de voir le revoir. Nous te rendons gloire. et Nous te remercions quand nous avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand, et les espaces même en la vie, et nous attend pour le péché de